Une fois que vous avez obtenu une gemme de sang, vous en obtenez une autre. Le problème, c'est obtenir une gemme de sang. Indra, mais c'est en démon. Alakir, recousu. Peut-être Alakir. Ah, sans poison, c'est dur. On peut essayer Nécrorateur. Il n'y a pas Murloc. On essaye Je pense pas que ce soit le meilleur. Mais... Je pense pas que ce soit le meilleur, mais le fait qu'il n'y ait pas Murloc, ça peut donner envie de jouer big. Et voilà 7 nouveaux adversaires. Au combat. Ça c'est vachement rigolo parce qu'on va up et on va récupérer les gemmes et lui il va prendre de la stat. Le problème c'est qu'on préfère des pieds. C'est ça qui est fou, c'est que même s'il est méga combo avec ça, et que en plus c'est un Uran, je crois qu'on va juste préférer prendre des pieds à ce tour. Hein. Ouais, on va prendre les chatons. Ne le dites pas aux autres, mais j'ai espéré nice. que vous allez gagner. Moins trois, bim. Allez, c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Excellent. Oh, lui, il est censé up. Des plus il a quoi comme créa T'as rien marqué Il a une 2-2 de il a un client généreux et il va up. Ou alors, il a un client généreux et il va rester taverne 1. Hein non, il a up. Je pense, qu va... Je pense pas qu'il utilise sa pièce pour le client généreux. Après, est-ce qu'il a vraiment client généreux Je pense que oui. Il garde les gemmes. On peut faire une Chinese où on essaye d'avoir ça. Et ensuite, tu prends les up. Et je pense pas que tu l'aies dans une Chinese lui. Enfin, c'est un peu compliqué. Nice. Ouais, il a pas utilisé sa pièce. Ouais. Ça m'aurait paru un peu con. Super. 11 mana. Faut presque l'acheter maintenant. Euh. Est-ce qu'on up Vous savez ça c'est quand même pas mal en tempo. Je pense que l'idée c'est de faire de la tempo. Surtout avec les buddies. Que j'utilise mes gemmes sur mes créas. Peut-être là-dessus. En fait, les taunts, c'est pas si mal. Hein. J'y pense. Mais en vrai, les taunts, c'est pas si mal. Hein. Parce que. Comment on génère des gemmes À part avec le pouvoir, et encore, on ne génère pas des millions. Et avec le prophète Bah, avec celui qui génère avec les taunts donc en vrai euh, ce spot il est pas si mal finalement quand on y pense donc, ça va comboter avec le taverne 3 Bon, oh, c'est cool hein. il va prendre un peu de stats lui oh. J'aurais perdu sans les gemmes, hein, je pense. À égalité, quoi. Ça. Et ça, c'est cool. Ouais, oh, c'est super. Hein. Ouais, oh, c'est super. Prochain tour, on peut up. Enfin, on peut acheter et up. Incroyable, j'aime do... trop ce départ J'aime trop trop trop ce départ Salut love for... lol of Warcraft euh, Non c'est pas un compte smurf bah, Cette saison j'ai fait pas mal de tournois Et je me suis un petit peu moins concentré sur le ladder D'où ma cote qui est un petit peu moins haute que les saisons précédentes Donc C'est pour ça Et le, la saison prochaine je pense que je vais euh, Je vais retrouver euh, Je vais refarmer à fond dès le début de saison Pour avoir une cote De, de top, euh, top 20, top 25 euh, Europe bon, Il va nous péter lui hein. Ouais Gros départ hein. énorme énorme départ hein, franchement. Dommage 4 mana ça change tout ah, on peut vendre lui au pire. Dur combat. Pas on met tout sur lui. Hein. Ok, bon. Ouais, on a quand même une 13-13, on a une 3-6, on a des bonnes cartes. Là, il nous faut celui qui fonctionne avec les taunts. J'aime bien faire le pouvoir le plus vite possible aussi pour pouvoir compoter sur le deuxième street. Merci Toest de 66. Merci beaucoup, c'est gentil. Arana. C'est rare, Arana, quand même. Arana, mort-vivant, taverne 2. Qu'est-ce que ça veut dire Elle est restée taverne 2 avec des morts-vivants. Ça a pas de sens, non Genre, elle essaye de choper tous les chevaliers éternels. Ça marche plus, ça. Hein. Merci, Tony Zampa, pour le crime. C'est gentil, merci à toi. Merci beaucoup. T'as pas peur des champions qui font commit trop tôt ah, tu peux toujours switcher, mais c'est clair qu'il faut. On va dire qu'il faut rester bien concentré. Ça, c'est c'est clu... sûr qu'il faut rester concentré. faut se commit sans se commit. C'est toute la difficulté. Pendre vers, mais pas forcer. Bon. On fait un roll. Ah, c'est cool ça. Je vais finir par des coups de On veut vraiment cette merde? Non. Ça, je prends et je roll. Il nous le faut, hein, le big boss. hein. Pas mal ça, hein. Dur à dire. Soit je prends contrebandière. Ouais, je donne 8 e life là. Hein. Ah je sais pas. C'est super cool mais. On peut jouer dragon. Hein. Le problème, c'est que si on le trouve pas, on a juste jamais de compo. Hein. J'ai juste peur de perdre là assez gros ça quand même. Mais... Je crois que c'est le play hein. Je crois que c'est le play. Ça devrait être ok. Ça devrait être ok. Ouais. Ouais, on peut pas juste baser tout, su, toute notre stratégie euh, sur la forgeron ferrayus crain irsut. la cri, euh, première fois que je cite son nom en, en, en entièreté. <rire> Entièrement. Il y a ça aussi qui est rigolo. En vrai, les deux marchent bien. On, est, on peut rester dans la taverne. Hein. C'est pas mal ça quand même. ça pour triple et je le garde en main j'aime bien en début de game juste tout mettre sur une créa c'est comme ça qu'on gagne les combats en général le problème d'essayer d'homogénéiser c'est qu'on peut se faire value cut On peut avoir une 6-6 taper dans une 7-7 direct ça te fait perdre totalement ton combat. On a pas beaucoup de dragons mais bon, je sais pas. Peut-être c'était naze ça. En même temps, ça c'est pas forcément... On gèle ici, pourquoi Y'a quoi Est-ce que t'as ça là Non. Pas la place. Faut que je triple. J'essaie de choper avec porte-barnière. Avec porte-barnière, je vais essayer d'aller choper Kalegos. Euh, on va jouer sur Kalegos avec ça. Bon, ça, ça, ça, ça se met bien, hein. Une de rien. Il prend cher, là. Oh, il prend cher aussi, hein. ça je le garde en main comment à me dire que ça va être chaud la tour 8 on a qu'une seule créa commence à me dire que ça va être chaud on va le virer au prochain tour c'est vraiment lent on peut tripler lui on peut tripler lui ah c'est chaud je sais qu'au prochain tour, on devra prendre une décision. Après, on peut juste « up » et se dire... En fait, si on passe ce combat, on peut se dire que le combat que l'on perd... En fait, l'idée, c'est à nous de choisir le combat que l'on perd. Donc, on va perdre celui-là. Si jamais on ne le perd pas, on perdra celui d'après. Et donc, on fera le « up ». Heureusement qu'on a cette 32-33 hein. Par contre si elle meurt c'est la fin hein. tout, le, tout, tout le château de cartes là il tombe Faut pas que le Boubou Divin il aille sur la 16-19 Ou ça tape à droite sinon Ok donc dans ce cas là c'est bon Donc on a passé ce combat. Ah, il est parti. C'est bizarre qu'il soit parti. Ok. Donc on perdra le prochain, j'imagine, à moins qu'il y ait une carte qu'on ait envie d'acheter. Non. Donc on va perdre le prochain. On va up. Juste up. Ouais, on, pe on va perdre celui-là. On va lui dire On va perdre celui-là. Peut-être faut le virer lui maintenant. Et jouer avec la Brute. Bon. Il tient, hein, il fait tenir la, la game. Hein. Là pour le moment, on est dans une très très belle tempo. Hein. Après, euh, va falloir quand même tripler dans Kalego, ça va falloir quand même choper des cartes. quoi. Et on peut jouer soit Dragon, soit Uran. On peut encore jouer Uran, hein, je pense. Je sais pas, ouais, c'est dur un peu. C'est dingue, c'est qu'on arrive à tenir alors qu'on a investi 6 de mana pour des cartes que l'on garde en main. Comme quoi, vraiment, ouais, la tempo est magique. Hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud... Ouais franchement... Euh... Pas mal ça Boom. Boom Nice Allez à gauche, tape à gauche, ce sera incroyable Oh, dommage. Ça <rire> s'est presque bien mis deux fois. Mais... <rire> okay. Franchement, on prend pas si cher. Hein. Sachant qu'il a fait la, pe la, la... le péteux. Hein. Il est resté à 24, le gars. Là, c'est le moment. Hein. Ah zut. Bah c'est des super cartes mais c'est pas ce que l'on recherche. J'ai envie de jouer avec du dynamique. Oh pétard. Yeah. Je pense que vous avez une chance de l'emporter du ah, zut on a raté nos deux à 26 En vrai fait, on joue à game je pense hein. Limite on est, en, on est en ménagerie à game Lui hein. il est gros Lui il est très très gros Bien, hein, on essaye, hein. dragonnet assoupi il... il résiste hein, il, ré... <rire> il résiste ouais bon board, hein. allez ouais. Que tout se passe bien ça peut bien se passer mais il va falloir commencer à trouver des cartes actives charlga gars non, oh, c'est Mantide, hein, on est en ménagerie, hein. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Burke. Allez-y, engagez une tarek. Y a rien que l'on veut. Ouais. Ah. J'aimerais bien choper une hydre, mais on a un rôle de plus, sûrement. Il y avait quoi mon opponent Pas vraiment des cartes qui m'intéressent en vrai. Il y avait juste des bonnes cartes. Y'a a pas à game dans ce jeu j'ai l'impression. Quelle tristesse. Cra! Ça partait si bien. Ça aurait pu être fou. Finalement on est obligé de, de texturer tempo quoi. Zut. Ouais, trop zut. On a un peu de stats sur nos cartes. Hein. Et... Pas mal ça. Bon ça c'est pas mal aussi. Non. J'ai menti. Bon, ça passe, ça passe. Oh, nice. <rire> ah, ça marche bien. Allez, on tient, on tient, on tient. Vamos, le top 3. Est-ce que c'est trop tard pour la game Je crois que oui. Ça fait 3 gemmes. On vire euh, porte-bannière, je crois. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. il meurt il en donne 3 donc on peut les garder en main si on trouve à game franchement je pense que c'est je sais pas ah, c'est un peu tard quand même pour à game non ouais, donc, de toute façon ça sert à rien de les jouer hein. techniquement quoique on peut perdre le combat peut-être si on trouve à game est-ce qu'on les joue Moi, je pense que si je trouve à game je les joue en vrai <rire> bon sympa en vrai hein. Finalement c'était pas si mal hein. Vous voyez là on a bien On était concentré Parce qu'on a tendu vers, Mais on n'a pas forcé On aurait vraiment pu forcer D'ailleurs on l'a vu zéro fois hein, Mine de rien Le Lui là Le Forgeron Ferrailleuse Crain Sud, Celui qui donne On est d'accord On l'a vu zéro fois lui Et pourtant euh, J'ai pas mal rôle et tout hein. Comme quoi on a bien fait hein. Ah c'est cool quand même de générer autant de gemmes. Après on va peut-être perdre ce combat quand même. Mais ça serait bien d'avoir une Hydre. On peut gagner. Ouais si quand même. Hein. On a 50 PV. Hein. Ça devrait être ok. Ouais. Il faut... Ce euh... serait bien d'avoir Hydre avec le... Le rateur peut-être pour... Il y a une hydre. On va la prendre. Oh, à gamme à gamme. Un de perdu, une pièce de gagné. pas mal, hein On va virer l'invocatrice, non C'est un peu un pérave. Peu ouais, hein. ah, c'est pas mal quand même. Hein. 20-22. On a. Un... Pff, le bord il est un peu pauvre. Hein. Le board il me fait un peu peur. Enfin, un truc comme ça, je crois. Je vais up au prochain tour. Merci Sochih, c'est gratuit et ça te soutient. Merci d'être présent. Bah Merci à toi d'être présent et de m'aider. Si, suis... si je stream aujourd'hui, c'est grâce à toi, hein, entre autres. Sans abonnement, je ne peux pas exercer mon activité. Donc, euh, merci beaucoup. Nice, ça vient taper là. Ouais, on se met pas trop mal. Hein. Les Drell tapent en cone, parfait. Ouais, super. On est derrière, mais je pense qu'on va gagner. Et on est de... euh, Le Leroy il va nous mettre mal. Mais Et... quoi que. Quoique le Leroy va nous... Ah, C'est pas mal ces petites merdasses là. Oh, waouh. Franchement j'avais un spot pour gagner, c'est ça qui est dingue. Bon lui il est énorme. Hein. Je vais acheter ça. Ça prend Nadina en fait. L'idée c'est d'arriver à choper la Nadina. Il y a, a game. Un peu tard. Il y a Necro. Non. Je Necro était pas mal pas tant hein. non bah non j'avais plus rien non, non c'est ça hein. je sais pas si ça va suffire je pense pas mais je pense que c'est la meilleure chose que je peux faire dommage bon, il est cool ce perso en tout cas je pensais qu'il allait être moins fort mais il était pas si mal hein. après on a eu un beau petit départ Faut que non Je sais pas, en vrai il y a moyen. Là il a... Ça va, il a... Son board il est moins fort que ce que je pensais. Oh il a une odina sérieux. Oh waouh Oh waouh Quelle malchance Allez, faut taper dans les boubous et encore... Voilà ah, c'est mort. Hein. Leroy. Ah je reste en vie, Pfff. Ah c'est trop frustrant la Nadina là, le second shot. Le problème c'est que là on a plus de snowball avec ça, avec notre buddy. Mais on s'en fout, on n'arrivait pas à générer des gemmes de toute façon. Bon, de toute façon on sait où on va, on va vers de la Nadina. J'adore le troll. Eh, hey, je suis là, moi Ouais, mais c'est trop tard, ça fait 12 tours qu'on t'attend. Il y a des boubous divins chez mes adversaires, pas tant. Bon, lui, il avait Nadina, il avait Leroy, il avait plein de trucs qui, qui étaient intéressants. On veut tenter quelque chose. Je crois pas. On prend, va on le jouer même parce que ça, on a un peu peur. En vrai, on a le problème c'est que là on n'a pas de, de, de scaling. De toute façon, notre scaling il n'y en avait pas. Mes adversaires n'en ont pas énorme, énormément non plus. Par contre, euh... en fait, j'ai bien l'impression que lui, il a un board quoi que. J'allais dire, il a un board meilleur que lui. Presque, hein. Après, ouais. Après, il va peut-être se rendre compte que son tunnelier sert à rien, quoique. Ah, j'ai peur de finir quand même troisième. Allez, il faut, il faut qu'Ariel gagne. Et on accroche une deuxième place. Ce sera une jolie deuxième place. Là Nadina, elle est très forte chez nous. Hein. On a vraiment deux, tre... deux très très belles créas. Hein. Lui, il a vraiment carré toute la game. Hein. C'est sa game, ce hein. dragon à hein. Du tour 1. Non, elle a acheté quoi tour... On l'a acheté tour 3, hein, c'est ça. Du tour 3 au tour 15. Allez. Allez, Tini, mon. Meurs, meurs, Tini. Tini Allez, petit Tini! Nice. Pff, top 2, vamos. Ouais, c'est pas fini, je vais me battre, mais ça va être chaud quand hein. même. Ça, on en a plus besoin, on a dit. Ah, il y a un. Remarque, il y a un chronor. On peut pas vraiment danser sur lui, hein. Bah ça on a C'est pas peut-être peut être en vrai Ah ça c'est bien hein. Après je peux le garder en main Vous voyez Bah non, on va faire ça. Crache pas Ça sert à rien de garder un 34-39. Un peu con con. Hein. It's time J'aime bien ce placement. Lui, il peut péter les boubous divins. C'est chaud. Hein. Oh non Oh non Toute ma vie Toute ma vie Oh non La seconde lame Oh non! Je suis devant. Hein. Sartek, je suis devant. Hein. Après, il est à 40. Donc, même si je suis devant une fois, il faut le gagner deux ou trois fois d'affilée. Parce qu'en plus, il a un gros board. Donc, euh, si je lui mets des dégâts, c'est pas beaucoup. Ah! Il y avait un top 1 à faire. Hein, mais bon, il fallait quand même avoir de la réussite sur trois combats d'affilée. En vrai, s'il avait déjà été à 10, ça aurait été méga frustrant. Bah, était ouais, c'était Jean-Michel Nadina. nice, hein. Franchement, euh, belle game, hein. Content.